Quand Michel m'en a parlé, je lui ai dit mais tu sais, moi c'est un monde que je ne connais pas. Moi, mon monde, c'est le monde de la vieillesse, du très grand âge, euh, des maladies neurodégénératives, des EHPAD. Euh, et puis, je me rends compte qu'il y a beaucoup de, de comparaisons entre ces deux univers. Donc, c'est ce qu'on va un, un peu partager ensemble. Et puis, je ne sais pas si vous avez fait attention dans ce qu'a dit Michel tout à l'heure, mais elle, elle vous a dit que tous les deux, on s'était connus sur les bancs de la sexologie. Euh, imaginez qu'elle vous ait dit qu'on s'est connu sur, dans le lit de la sexologie. Ouais, ça ne fait pas le même effet. Hein? Euh, et pourtant, ce, ce serait une belle métaphore, en fait. Ce hein? serait quelque chose qu'on pourrait, qu pourrait utiliser. Mais justement, ça va être intéressant de voir comment, euh, dès qu'on parle de sexualité, ça parle de nos représentations, ça parle de la manière dont on se pense et dont on pense l'autre. Et... Euh, de la manière dont on va aussi être interpellé par un certain nombre de choses de la sexualité des autres qui vont faire écho dans notre sexualité. Donc on va dans ces 20 minutes un peu parler ben, d'intimité, de, de pudeur, d'espace de, euh, de, privé, public, euh, et on va surtout penser à la manière dont on se pense mutuellement, avec un e. « alors, vous ne vous étonnez pas, j'ai pas un tic, c'est pas parce que je suis euh, un faux lyonnais, parce que moi je suis plutôt, le, vous voyez, j'ai un côté euh, du sud, donc c'est pour ça que je prends le micro, parce que je ne peux pas bouger, euh, voilà. J'ai pas un tic, mais je vais faire des petits signes et la dame qui est dans le coin, là, hein, voilà. Parce que c'est elle qui passe les diapos, alors voilà. Donc, <rire> donc euh... <rire> apparemment, il y a un petit souci avec les diapos, donc... Euh... Il va falloir que je meuble un peu, mal hein hein Donc, oui, c'est quand même l'idée la plus importante, c'est cette idée-là. C'est que tout dans la sexualité est représentation. Tout dans la sexualité est dans la manière dont on va être interpellé par un certain nombre de choses qui nous dérangent. Qui nous dérangent. Et il n'y a pas très très longtemps, j'étais euh, ah bah voilà, hein, mais je vais terminer ma phrase du coup. J'étais dans, dans un ce qu'on appelle un EMS, c'est l'équivalent des, des EHPAD euh, en Suisse. habitant Lyon, c'est pas très loin. Et euh, je travaillais avec les équipes. Et à la fin de la journée, il y a un des membres des équipes qui m'a dit mais en fait euh, le problème c'est nous. Et c'était la bonne réponse. C'est en quoi, nous, on va laisser la possibilité à l'autre de s'exprimer dans cette partie qui peut être importante de lui, euh, sans être dans quelque chose où, euh, sans le, le faire d'une manière directe, on va empêcher de le faire. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans toutes les études que j'ai menées et que j'ai pu lire autour de ces problématiques dans le monde du vieillissement, c'est que toutes les équipes sont toutes d'accord sur le fait que c'est important de respecter cette dimension de vie privée et de vie sexuelle. Vachement bien, très bien. Après, deuxième question, qu'est-ce que vous faites pour Alors là, il y a un immense point d'interrogation, un truc qui va apparaître, parce que entre le fait d'être d'accord et le fait de mettre en place un certain nombre de choses, là aussi, il faut qu'on s'interroge, nous, en tant que professionnels. Ma chère madame. Donc, alors, on va exister comme humain dans différentes dimensions. Donc, on continue. Premier élément, c'est qu'on existe par le regard qui est porté sur nous. Dès notre naissance, nous sommes regardés. Et ce regard va nous permettre de se voir dans le regard de l'autre. Comment je me sens regardé Comment je, je perçois la manière dont l'autre me regarde La suite, on est touché. Notre corps se construit parce que notre corps est d'abord une sensation. Les, les Nord-Américains parlent de quelque chose qui s'appelle l'embodiment C'est qu'on est, qu est d'abord un corps et qu'à partir de ce corps, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en termes de pensée. Euh, L'exemple le plus important, c'est comment on va bercer un enfant, comment cet enfant qui a été bercé dans quelque chose qui est rassurant, qui est tranquille, qui est serein, va faire que quelques années, quelques mois, ou disons quelques années plus tard, il va adorer faire de la balançoire, où il va retrouver ce mouvement qui est ce mouvement en bercement, qui est cet apaisement. Et puis comment, quelques années après, en tant que jeune adulte ou plus vieil adulte, il va adorer faire du surf, il va adorer faire du ski, parce qu'il aura de nouveau ses sensations corporelles. Et on existe parce qu'on est un corps, on n'existe pas simplement parce qu'on est un esprit. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi, dans mon monde des, des vieilles personnes, les vieilles personnes me disent toujours la chose la plus difficile pour moi, c'est que je ne suis plus touché. Et un jour, une vieille dame m'a dit, « Vous savez, docteur, le seul moyen que j'ai pour être touché, c'est d'être malade. » Donc j'ai tout intérêt à être malade. Parce qu'à ce moment-là, on me touche. Autrement, plus personne ne me touche. Donc le regard, le toucher, sont deux éléments qui vont nous accompagner tout au cours de notre vie. Après, il y a la parole. Bien sûr, on est parlé. Euh, quand on a un enfant, on va lui raconter plein de choses. On va, on va mettre des mots, on va le nommer, on va, on va lui apprendre un certain nombre de choses. Euh, on, on est tous euh, dans des positions où, si on était filmé sans mettre le son et qu'on projette ça euh, à des gens de Papouésie-Nouvelle-Guinée, ils diraient, putain, mais les Occidentaux, ils sont complètement... Euh, c'est mais j'ai des... De, de, de, de hein? Dans des attitudes, je vous dis, les Papouésie-Nouvelle-Guinée, c'est pas pour rien, parce qu'eux, ils n'ont pas du tout cette même attitude avec leurs enfants. Leurs enfants sont des personnes du moment où ils naissent et ils se comportent avec eux comme des personnes du moment où ils naissent. Alors que nous, on est dans quelque chose où on s'imagine, et ça marche, hein, parce que c'est une représentation sociale, qu'il va falloir créer une sorte de néo-langage qui va faire que l'enfant va mieux comprendre, alors qu'il va très bien comprendre quand on parle... Quand on parle, <rire> quand on parle. Mais on ne on le, le fait pas systématiquement. Et puis bien sûr, on existe parce qu'on est pensé par l'autre. Et comment on est pensé En termes de, de, de quoi En termes de qui En termes de euh, ce qui va euh, être euh, une spécificité dans son existence autour d'un handicap Dans quelque chose qui est euh, la manière dont on interagit avec l'autre euh, On a besoin d'une... Euh, toute mère, tout père, tout individu a besoin d'un retour. Il a besoin que quand il parle avec quelqu'un, l'autre lui réponde, il y a quelque chose qui se joue dans sa interaction, parce que là, ça va créer quelque chose qui va nous permettre de se penser mutuellement dans, dans la relation. Et puis, on existe encore euh, par nos différences et par la manière dont nous sommes différenciés. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, là aussi, je me référencier à mon monde que je connais, qui, qui est le monde des vieilles personnes. Euh, dans, dans ce, dans ce monde-là, il euh, y a quelque chose où le grand danger, c'est les, les petits vieux qui font des petits gâteaux avec leurs petits enfants, avec leur petite retraite, et qui ont droit à des petits plaisirs. Et, et c'est peut-être la, la conclusion qui est aussi intéressante. Parce qu'ils n'ont droit à quoi Ils n'ont droit qu'à des choses qui sont du niveau du petit, parce que bien sûr, ils nous montrent quelque chose qui n'est plus la capacité que l'on peut avoir à un autre moment de son existence, bien qu'ils en ont développé d'autres, mais que nous, on ne veut pas voir, par contre, et que, du coup, on va les restreindre dans la manière dont ils sont. Il n'y a pas, ce n'est pas moi qui le dis, on est tous d'accord dans, dans le monde de, de la gérontologie il n'y a pas une vieillesse, il y a des vieillesses. Et donc, je pense que dans votre monde, à vous aussi, c'est important de penser les choses dans la différence, dans la différenciation. Les systèmes qui détruisent les gens, ce sont des systèmes où tout le monde est pareil. Moi, dans mon monde, hein, à moi, le monde des papy-mamis, c'est la chasse permanente dans les EHPAD. Je l'interdis, ça. Je l'interdis. Ce sont des gens qu'on tutoie éventuellement, qu'on vous voit, mais qui ne sont pas résumés à la manière dont ils sont à un moment dans leur existence. La diapo suivante. Donc, bien sûr, hein, c'est euh, la question des représentations, ça vous le savez. Nos représentations sont des filtres. La manière dont on pense l'autre va faire qu'on va interagir différemment avec l'autre. Euh, moi, j'ai été chef de service pendant très très longtemps dans un hôpital gériatrique. Euh, je dirigeais une unité de, de gérantopsychiatrie intégrée à, à, à l'hôpital où en fait on a été les premiers à recevoir des, des malades avec des maladies neurodégénératives. Et moi, je disais à mes internes écoute, si tu penses l'autre comme un vieux gâteux débile, tu vas te comporter avec lui comme un vieux gâteux débile. Si tu penses l'autre en disant « Putain, cet homme, cette femme, il a un cerveau complètement explosé par une maladie et il continue encore à lutter pour garder une relation avec les autres, ton comportement va être complètement différent. » Et en plus, imagine, tu te rends compte, hein, cet homme-là, cette femme-là, elle peut encore avoir des désirs. Ce n'est pas parce que tu as une maladie neurodégénérative que tu n'es pas un être désirant. Pas, tu n'as pas que des pulsions. Tu pas résumé à une maladie. Tu es aussi un individu qui gère quelque chose, qui est cette difficulté-là, avec ce qu'il a, mais pense aussi qu'il existe en tant qu'individu désirant, en termes qu'individu sexué, en termes, que, en termes de personne qui peut être dans la recherche de l'autre, et vraiment dans une rencontre avec l'autre, et pas simplement dans une pulsion vis-à-vis d'un autre. Et puis, vous savez, des institutions, c'est quand même des... Des, des grosses machines, moi, euh, Erwin Goffman a complètement changé ma pensée. Pour moi, ça a été une des grandes rencontres de mon existence, si je veux dire, euh, mis à part mon épouse, bien sûr, mais bon, <rire> nous n'avons pas les mêmes rapports avec Erwin Goffman et avec mon épouse, en l'occurrence. Euh, mais en tout cas, dans sa pensée, il a écrit deux livres qui, pour moi, sont des livres majeurs, un livre qui s'appelle « Asile hein, », et puis celui-là, « dont euh, euh, Stigmate hein, », qui s'appelle « Les usages sociaux du handicap », qui, pour moi, ont complètement éclairé ma pensée. Et je vais vous le, vous le lire ce qu'il a écrit. C'est en franchissant le seuil de l'établissement, l'individu contracte l'obligation de prendre conscience de la situation, d'en accepter les orientations et de s'y conformer. Et je l'ai mis en rouge. Il fonde de toute évidence son attitude envers l'établissement et implicitement la conception de lui-même que lui offre cet établissement. Donc c'est en quoi les murs dans lesquels nous sommes, la pensée de l'institution dans laquelle nous sommes vont nous définir en tant qu'individu vont nous définir dans notre, identité, dans notre identité. Et comment cette identité va être en lien avec la pensée des murs, si j'ose dire. Et en quoi, justement, dans cette pensée des murs, va pouvoir être inclus cette dimension que je suis un être sexué désirant. Et j'insiste là-dessus, un être sexué désirant, et pas simplement un être pulsionnel, mais je suis dans l'intégralité de mon humanité, avec la spécificité de, euh, euh, de, de mon handicap ou de la maladie que j'ai. Parce qu'on est très très fort j'adore, c'est le plus grand penseur du XXe siècle, le chat, moi je trouve. Et cette phrase est extraordinaire, moi je trouve. Fais, tu peux faire tout ce que tu veux, si toutefois ça reste dans le cadre de ce que je veux bien que tu fasses. On se reconnaît là-dedans, hein Oh, faut pas déconner, hein Hein, on paradoxe les gens en leur disant oh ouais bien sûr vous êtes libre machin. mais mais mais mais voilà et c'est toute cette série de mais qui font que euh, où est cet espace de liberté justement où est cet espace qui fait que l'autre se sent respecté en tant qu'individu en tant qu'individu pouvant malgré un certain nombre de paramètres de sa spécificité rester dans des éléments de choix et euh, Michel l'a évoqué hein, cette dimension de choix est une dimension extrêmement importante je peux choisir avec qui je vais rentrer en contact et je peux choisir les gens avec qui je ne veux pas rentrer en contact mais par contre quand je suis dans des mécanismes alors euh, moi dans, euh, dans mon monde à moi on a, donc on a un certain nombre à avoir balayé le terme de dépendance la dépendance ça n'existe pas la dépendance, c'est spéc la spécificité de l'humain. Moi, la preuve, je suis extrêmement dépendant de la SNCF. Je suis complètement en dépendance. La preuve, c'est que je ne peux pas rentrer chez moi ce soir. Voilà. Donc, j'ai un handicap SNCF ce soir. Voilà, hein. Et puis, la dépendance, c'est la relation humaine. J'espère que vous avez été amoureux un jour dans votre vie. Si vous n'avez pas été dépendant, alors c'est que vous n'avez pas été amoureux. Donc, on est tous des individus dépendants et notre dépendance fait notre humanité. Par contre, on n'a pas tous les mêmes autonomies. Ça, c'est autre chose. Et donc, on va penser des choses en termes d'autonomie différente et de construction d'un monde qui est lié, non pas à cette dimension d'une dépendance, mais à cette dimension d'une autonomie différente, où le monde va pouvoir, plus ou moins, s'adapter à cette dimension d'autonomie. Et donc, Comment dans tout ça va se situer cette question de l'intimité <rire> L'intimité, c'est un paradoxe. Hein? Parce que l'intimité, c'est à la fois cette zone que l'on va partager avec des gens que l'on va choisir, et ça, c'est important, et puis c'est cette zone où on va dire la patouche. Là, c'est quelque chose où, pour me sentir respecté, il ne faut pas que tu franchisses cette barrière donc on est en permanence dans ce double mouvement qui est ce mouvement à la fois d'une grande ouverture à un certain nombre d'autres et d'une fermeture qui va permettre de là aussi hein, de, de me créer en tant que identité l'intimité participe d'une manière importante à la dimension de l'identité et puis il y a une deuxième dimension qui se croise c'est la dimension de la pudeur et là je fais appel à mon ami eric Fiat je vous conseille son petit livre qui s'appelle « La pudeur ». C'est un philosophe, Éric, euh, euh, euh, que j'aime beaucoup. Et en plus, c'est un philosophe que je comprends, donc, donc je l'aime d'autant plus, euh, parce que je comprends ce qu'il raconte. Donc, euh, et, et je, je vais le citer, parce que c'est encore mieux. Donc Il écrit « L'enfant n'a pas immédiatement souci de ce qu'il est physiquement aux yeux des autres. La pudeur n'est pas un immédiat, il se construit autour du temps. Donc, il y a quelque chose où, là aussi, hein, le regard, le toucher, les interactions, euh, les mécanismes d'essai et d'erreur vont faire qu'on va construire cette dimension de, de sa personne. Il rajoute « L'homme est un animal politique qui vit sur le regard des autres. Il est dans sa nature d'éprouver quelques gènes à être réduit à ce corps, plus ou moins animal, qui est le sien. » Donc, c'est comment, à partir de ce corps, comme je disais, « on est corps hein, », vraiment au vrai sens du terme, du verbe « naître », et puis après « on est, c'était corps », et à partir de là, on va construire toutes ces différenciations qui vont faire qu'il y a des choses que je vais pouvoir exposer dans mon corps, c'est la dimension de la pudeur, et il y a des choses que je vais pouvoir exposer dans mon esprit, c'est la dimension de, de, de l'intime. Et il rajoute, la pudeur fait donc partie de la nature de l'homme parce qu'elle tient à sa manière d'être tout à fait spécifique dans la création, celle d'un être qui est à la fois un esprit et un corps. Et on est en permanence dans ce double mouvement nous sommes à la fois corps et esprit, et nous sommes, je dirais, même un, un esprit-corps qui va euh, se construire tout au cours de, de notre existence. Et bien sûr, il n'y a pas d'intimité entre, oui, entre deux personnes sans le respect absolu de l'intimité et de la pudeur de chacun. C'est quelque chose qui va se jouer dans les deux sens. Et euh, moi, dans mon monde, à, à, à moi, euh, dans le, le monde des EHPAD et en particulier dans ce qu'on appelle les PASA, qui accompagne les, les patients avec des maladies neurodégénératives, toute la question de comment moi, en tant que soignant, je peux être aussi blessé, je peux être attaqué dans ma pudeur. Et ça, il faut le penser, ça. Et en quoi je peux être accompagné, aidé aussi, par rapport à ma pudeur à moi. Parce que c'est très bien, moi, je trouve, de dire qu'on est là pour accompagner des gens. C'est notre boulot, c'est notre job, c'est notre mandat, on est payé pour ça. Mais si on ne se sent soi-même pas respecté dans des éléments qui concernent sa propre prudeur et sa propre intimité, c'est schizophrène. C'est dire aux gens faites avec eux un certain nombre de choses sans que vis-à-vis d'eux, on applique aussi ces dimensions-là qui vont leur permettre d'être suffisamment tranquilles, suffisamment serein, d'avoir pu mettre une pensée sur un certain nombre de choses qui se vivent et qui vont leur permettre d'accompagner sereinement euh, les gens qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui les accompagnent. On est complètement lié. On n'est pas nous et les autres. On est dans quelque chose où ça circule en permanence et ce qui se passe dans cette circulation doit être pris en compte sans séparer les univers. Et puis, bien sûr, on a tous besoin d'un espace réel et imaginaire pour exister et pour construire cette intimité et cette pudeur. Et c'est toute cette question, vous savez, des espaces privés, des espaces publics. Euh, où se situent des espaces privés, où se situent des espaces publics. Euh, bien sûr, dans nos institutions, on le, on, on, on le réfléchit. Et euh, moi, mon gros problème, dans mes institutions à moi, dans mes institutions Je suis pas le propriétaire, je ne serai pas là, je serai euh, au Caraïbe. Euh, euh, parce que oui, il y a des enjeux financiers, en tout cas dans le monde de la vieillesse, je peux vous dire qu'actuellement, le, les plus grands groupes d'EHPAD sont détenus par les dix plus importantes fortunes françaises. On oublie ça, mais c'est à penser quand même sur les implications que ça a sur l'accompagnement des, des, euh, des, des gens, en fait. Le, le, le problème qu'on a dans les EHPAD, c'est que ce sont des structures qui sont pensées comme des lieux plutôt hospitaliers. Et les gens ont des comportements... Quoi, les gens. Moi, le premier, hein, nous, les professionnels, on a des comportements comme si on était à l'hôpital. Euh, et euh, c'est souvent très très compliqué, parce que cette notion d'espace privé, d'espace public, est, a une difficulté à se mettre en tête. Je sais que dans votre monde, à vous, les choses sont différentes, parce que vous n'avez pas été pollué par les médecins, en tout cas moins. Hein. Et ça, c'est une, une très bonne chose. Mais c'est la pensée de base, privé, public. Diapo suivante. Et puis l'autre élément, c'est qu'il ne faut pas penser que les espaces. Il faut penser que chaque personne, on a un, un, un espace intérieur c'est tous les travaux d'Egger, je ne vais pas vous les, vous les développer, mais Eger a beaucoup réfléchi sur cette idée de comment on va se construire aussi un intérieur à partir de l'environnement dans lequel on est. Et ça va être euh, notre maison psychique, ça va être le chez-moi psychique que je vais construire et qui va me permettre d'exister en tant qu'individu dans un environnement donné. Et c'est pour ça qu'il faut penser à la fois cette dimension des lieux, dans la géographie des lieux, mais aussi cette dimension de cette intériorité du lieu que j'ai pu construire en moi et qui va me permettre d'exister dans des lieux différents. J'ai un de mes très bons amis. Pour tous les professionnels qui sont là, vous devez lire l'article de Jacques Plumekers, dit Plume, pour les, pour les intimes. Euh, Plume est donc un, un éducateur, au départ, qui, qui a beaucoup euh, publié, vous verrez. Et, et Plume a développé ce qu'il a appelé l'espace cabane, et je le cite là aussi. Euh, nous avons tous un besoin vital d'un espace que j'appellerais espace-cabane. Et d'un temps pour nous y réfugier. C'est ce lieu, quel qu'en soit l'endroit concret, où je peux être avec moi-même et me parler à moi-même sans danger. Voilà. On a tous besoin de ce refuge-là. Et, et on a tous besoin de, de se retrouver. C'est comme quand on est enfant, on l'a tous fait. On a tous construit nos cabanes pour nous extraire au regard des adultes pour construire un univers qu'on se construisait réellement, hein, on faisait avec des cartons, des, euh, ce qu'on qu avait, mais qui était cette construction de cet espace de protection dans lequel je pouvais être intime avec moi, je pouvais être en discussion avec moi, et où je pouvais éventuellement accueillir qui je voulais et qui je choisissais dans cet environnement-là. Et donc, le chez-soi, comment ça va se définir J'arrive à, à la fin de mon, mon propos. Ça, c'est euh, une étude qui a été faite, là aussi, dans le monde de, euh, du grand âge, mais qui, euh, à mon avis, est complètement euh, euh, valable de partout. Donc, le premier élément, c'est la possibilité de vivre à son rythme. J'existe en tant qu'individu respecté dans ce qu'il est et dans la capacité d'avoir une vie sexuelle parce que j'ai un rythme qui est mon rythme à moi. C'est-à-dire de quelque chose où... Euh, imaginez, imaginez que vous, moi... Nous ayons une sexualité du matin. On a le droit hein, d'avoir une sexualité du matin. Hein. Il y en a d'autres qui sont du soir, il y en a d'autres qui sont de l'après-midi. Voilà, hein, bon. euh, et que le rythme dans lequel on est, le rythme institutionnel dans lequel on est, vous dites, ben non, le matin, mon gars, Oh, on a autre chose à faire quand même, hein, tu ne vas pas nous emmerder avec ça. Hein. Euh, donc, en quoi, là aussi, on est respecté par rapport à une dimension qui peut être une dimension importante et qui n'est pas justement en rythme avec une norme de l'institution. Et ça, pour moi, c'est un élément euh, extrêmement important. Deuxième élément, bien sûr, c'est par la préservation de l'intimité et comment tous ces éléments euh, vont être mis en place pour préserver cette dimension de l'intimité. Et comme ça a été très bien dit, l'intimité des corps, l'intimité des esprits... Euh, il se trouve qu'il euh, y a quelques années, j'ai eu un gros accident euh, et j'ai compris que, que c est, c est, pour moi, ça a été là aussi un, un moment clé de, de quelle humilité il faut avoir quand on est dans la, dans la posture d'être déshabillé, d'être changé, d'être euh, touché euh, dans un lit d'hôpital. Et euh, il y a beaucoup de choses où on se dit... « Mon gars, tu te calmes, tranquille. Hein. » Ils n'ont pas le choix, ils font ce qu'ils peuvent, ils le font bien, ils essayent de le faire au mieux, pas toujours, mais euh, en termes de vécu, c'est pas rien quand même, hein. C'est vraiment pas rien. Parce que notre corps, c'est quand même ce qui va euh, être notre protection euh, la plus importante. Et puis, bien sûr, et troisième élément, c'est par la possibilité d'être en lien avec d'autres personnes en toute liberté. Hein, c'est cet élément-là. Hein. Euh, en quoi je peux choisir avec qui je veux hein, en quoi je peux choisir avec qui j'ai envie d'être envie de partager un certain nombre de choses et dans quelque chose qui parle de partage et ça c'est une autre dimension ça a été évoqué hein, euh, moi je suis beaucoup interrogé sur les questions de consentement pour en reparler dans la journée parce que c'est une question extrêmement intéressante ça. Euh, et euh, en quoi il y a quelque chose qui parle d'un partage avec euh, deux personnes qui euh, ont envie de partager quelque chose à un moment donné, qui soit en dehors du regard des autres. Diapo suivante. Oui, ça c'était le... Donc, pour terminer, euh, penser l'intime pour moi, là je me situe en tant qu'universitaire, c'est former les personnels en particulier sur cette thématique, euh, n'a aucun sens, s'il n'existe pas une réflexion institutionnelle sur la place du privé, du public et de l'intime. Pour moi, c'est moi je ne fais plus aucune formation dans des institutions sans d'abord avoir travaillé avec les équipes de direction. Je ne le fais plus, je le refuse. Parce que c'est mettre les gens dans une position complètement paradoxale. Et ah oui, vous êtes des équipes, on va vous former, mais si les équipes de direction ne suivent pas, c'est planter complètement les gens. Et c'est les mettre dans des situations extrêmement difficiles. Donc voilà, il faut d'abord qu'il y ait cette dimension de la pensée institutionnelle. Donc c'est travailler sur les représentations de chacun, bien sûr. Hein. Et euh, euh, moi, donc, quand je commence à travailler avec les équipes, on va parler de notre sexualité. Hein, hein, on va parler du normal, du qu'est-ce qu'on trouve normal, qu'est-ce qu'on trouve anormal, euh, où sont les limites de chacun, qu qu'est-ce qu que ça touche, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce que... Voilà, hein. il faut d'abord... Je vous dis, on est un tout, il n'y a pas eux et nous. Non, c'est trop simple, ça, c'est pas la vie, ça, hein. Est, on est dans quelque chose où on est en lien. Donc, en quoi ça va nous impliquer, nous, directement Troisième élément, c'est surtout, dans ce contexte-là, dans ce cadre de réflexion, il faut savoir ne pas tout contrôler. Savoir ne pas tout contrôler. Vous savez, moi, dans mon monde, à moi, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce qu'on veut mettre des caméras partout. Pour la sécurité des résidents. En fait, pour la tranquillité des équipes. On a besoin aussi d'être tranquillisés. Mais punaise, vous vivez dans un monde où... Hein? C'est. Euh, euh, J'ai oublié le terme, hein. il y a un nom, vous savez, c'était ces prisons-là. Un monde, un, monde, un monde panoptique. C'était ces prisons rondes, en fait, où il n'y avait aucune, aucune intimité. Donc, ça, pour moi, c'est ne savoir ne pas contrôler. Tous ces espaces intermédiaires, tous ces lieux où il se passe des choses. Il se passe des choses hein, et ça c'est la vie, c'est le, le propre de la vie parce qu'on a tous besoin justement de se cacher, de construire des choses qui sont partagées simplement avec d'autres et pas en permanence exposées sur, le, sur la place publique. Voilà, je vous remercie, ça c'est ma vision de moi dans quelques années. Et je vous mets au défi, je vous mets au défi de me dire comment s'appelle sa copine. Ce n'est pas Falbala. Elle n'est voilà, nommée dans aucun album d'Astérix. Elle n'est jamais nommée. C'est la femme, femme d'Agé Canonix. C'est intéressant quand même. Hein. Donc est-ce une réalité ou un fantasme Ça, c Je vous laisse le choix. Là. Merci.